Peur de la route, faudrait voir, faut qu'on y goûte, des méandres au creux des reins, tout ira bien. Le vent nous portera ton message à la grande ours, la trajectoire de la course. L'instantané de velours Même s'il ne sert à rien Le vent l'emportera Tout disparaîtra Le vent nous portera La caresse et la mitraille, cette plaie qui nous tiraille Le palais des autres jours D'hier et demain Le vent les portera Génétique en bandoulière Des chromosomes dans l'atmosphère Des taxis pour les galaxies et mon tapis volant, dit le vent l'emportera, tout disparaîtra, le vent nous portera. Ce parfum de nos années mortes Ce qui peut frapper à ta porte L'infinité de destin On en pose un Et qu'est-ce qu'on en retient Le vent l'emportera Pendant que la marée monte Et que chacun refait ses comptes J'emmène de mon ombre Des poussières De toi Le vent les portera Tout disparaîtra Le vent nous portera Bon le vieux, la vieille boulot boulot. Action dis-moi oui toi ma vieille tu te sens triste un peu moche un peu vide un peu cloche Bah, ben justement parlons-en dis-moi dans la nuit tu veilles. Éclaire un peu, je fais ce que je peux. J'essaie d'en rire, je fais pas la fière, j'y vois plus clair. Tic-tac, tic tic le temps file, le temps compte. Tic-tac, le temps fait tous les comptes. Tic-tac, le temps file, le temps compte. Tic-tac, le temps fait tous les comptes. Là, je veille sur mes amis, sur mes proches, je suis l'as petite vieille, j'ouvre mon cœur, je vide mes poches, je suis là, je veille, je n'ai plus ma place dans la vie, je suis lasse, petite vieille, mais dans la nuit, je lui dis moi. Qu'est-ce que tu vois au-delà De nos rites, de nos rides Dis-moi, est-ce qu'on est fini Dis-moi Toi, la merveilleuse L'étincelle de ton cœur Ton regard de lueur Remplit nos plis et nos gris Tic-tac, le temps fit.